Vous êtes timide et vous en avez marre de ne pas réussir à être vraiment vous-même en séduction, en amitié, en amour, dans la relation à l'autre. Vous avez envie de réussir à dépasser cette timidité qui vous freine. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on parle de la timidité, ce fléau qui touche beaucoup, beaucoup de monde et plus que ce qu'on ne penserait. D'ailleurs, on pense souvent qu'on est le seul à être aussi timide, à être aussi bloqué, aussi frustré dans nos relation à l'autre. La réalité est qu'une grande, grande majorité des gens sont ou ont été timides à un moment ou à un autre de leur vie. « Ont été timides, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été timides et qui ont réussi à le dépasser. Moi, par exemple, j'étais très timide quand j'étais petite, plus aujourd'hui. Avant de parler de ça, il faut comprendre c'est quoi la timidité La timidité, c'est une réaction de stress. C'est quand notre cerveau va déclencher un des trois mécanismes de stress. La première, c'est la fuite. Hop, il y a un truc qui arrive, la personne qui nous plaît s'approche de nous, notre cerveau déclenche le signal d'alarme et on se barre, ou alors on se... On... On regarde notre téléphone comme si on était très très très occupé pour pas qu'il vienne nous parler. La deuxième réaction de stress, et ça on se rend pas toujours compte que c'est une réaction de stress, mais c'est l'attaque. Les gens qui vont être assez méchants, qui vont lancer des pics, qui vont dire des choses désagréables ou qui vont être carrément dans la confrontation. Ce sont des gens dont le cerveau est constamment sous stress et quand ils ne savent pas vraiment gérer une situation, ils vont attaquer. Parce que c'est une super manière, enfin super, c'est une manière de se protéger soi-même. Si j'attaque en premier, j'ai moins de risque que l'autre m'attaque d'abord et j'ai moins de risque d'être vulnérable. C'est pas la solution que je recommanderais. La troisième réaction de stress, c'est l'immobilisation. Et celle-là, elle est très très mal comprise. La personne qui me plaît est en face de moi et elle commence à me parler ou il commence à me parler et... Euh, euh, je bug, je sais pas quoi dire. Ça vous est déjà arrivé à mon avis, oui. Même aux gens qui ne sont pas timides, ça arrive. C'est un peu comme un lapin qui, devant un prédateur, va se tétaniser. Ses muscles sont vraiment tétanisés, il ne peut pas bouger. Le lapin, il ne fait pas semblant d'être mort, pas pareil, fin, en faisant exprès, il n'a pas envie de faire ça. Mais son, son cerveau envoie l'information à son corps. La meilleure manière de se sauver du danger, c'est de faire comme si on était mort et le prédateur va partir. Et c'est un peu la même réaction qu'on a dans notre tête, en fait, on va vraiment se tétaniser. Ce sont pas des réactions agréables. C'est pas les réactions en général qu'on aurait aimé avoir. Alors, comment faire? C'est là que ça devient très très intéressant. Très souvent, quand on est timide, on a envie de dépasser cette immunité, de vaincre le stress, de dominer sa peur. Tout ça, si on écoute, on peut se rendre compte que c'est du langage qui vient du langage de guerre, en fait, du langage de bataille, de combat. Mais si on se lance dans un combat contre cette timidité. En réalité on se lance contre, dans un combat contre soi-même parce que la timidité c'est ma réaction, ça fait partie de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc si j'essaye de dépasser ma timidité ou de vaincre mon stress, bah, en vrai je suis concentrée sur ce qui se passe à l'intérieur de moi pour essayer de le faire arrêter. Du coup je me dis arrête de sentir ça, arrête, arrête, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je suis concentrée complètement à l'intérieur de moi, toute mon attention est portée sur moi. Et ça, en séduction, bah c'est pas très très pratique. Parce que si toute mon attention est sur moi-même, je vais manquer, je vais louper des signaux très importants que la personne peut m'envoyer. Que ça soit de son langage corporel, de ce qu'elle me dit. Je vais juste pas vraiment être présent avec lui ou elle. Je vais être concentrée sur moi-même. Et concentrée sur cette bataille qui est vouée à l'échec. Parce que la réalité, c'est qu'il est impossible de dominer sa peur. Il est impossible de d'effacer sa timidité. Il est impossible d'arrêter de, de ressentir les mains moites, d'arrêter d'avoir le, le cœur qui bat. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors que faire La première chose, c'est d'accepter de ressentir de la timidité. Ça peut paraître contre-intuitif, mais la réalité est que le, la timidité, le stress en fait, est une, ré, une des réactions adaptatives les plus utiles que l'humain possède. Parce que le stress, ça amène plus d'oxygène à nos cellules, plus de sucre à nos cellules, ça mobilise nos muscles, le cœur bat plus vite pour justement, le corps se prépare à l'action. Et ça, on en a besoin. Donc, première chose à faire quand on est timide, on accepte cette timidité. Comment faire Plutôt que se dire, « Ah, oh, calme-toi, calme-toi, arrête de battre aussi vite mon cœur. » On observe. « Ah, mon cœur bat vite. »« Ok. »« Tiens, je me rends compte que mes mains sont un peu moites. » Qu'est-ce que je sens d'autre que mon corps Justement, au lieu d'essayer de supprimer ces sensations, on va aller à la recherche de ces sensations. Qu'est-ce qui s'y passe On devient curieux, on observe, sans y attacher de jugement, sans se dire c'est bien, c'est pas bien. Juste, on observe, parce que c'est la réalité de ce qui se passe dans notre corps. En faisant ça, on peut transformer toutes ces sensations en alliés. On sent en vie, on sent plein, plein d'énergie, et justement, on se traque cette... Anticipation, c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Tant qu'on a peur des sensations dans notre corps, on ne va jamais pouvoir aller de l'avant. Donc on observe ce qui se passe dans son corps avec tendresse, sans jugement et justement avec curiosité. La deuxième chose, et c'est là où c'est révolutionnaire, non, mais c'est là où c'est très très important et qu'on ne fait pas souvent ou qu'on n'enseigne pas souvent pour dépasser sa timidité. Ah ce que j'aime pas cette expression Mais pour réussir à être soi-même dans la relation à l'autre. C'est que plutôt que de se concentrer justement sur cette bataille intérieure et sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment est-ce que je vais faire pour ne plus être timide et tout ça, on se concentre sur l'autre. Parce qu'au final, c'est l'autre qu'on veut séduire. Qu'est-ce que cette personne ressent De quoi est-ce qu'elle a envie Qu'est-ce qui se passe pour elle Ah tiens, est-ce qu'elle a l'air triste Est-ce qu'elle a l'air calme Est-ce qu'elle a l'air joyeuse aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire moi pour la mettre plus en confiance elle parce que si on se pose la question de « qu'est-ce que j'ai besoin de moi de faire pour moi me sentir en confiance ?» Encore, toute l'attention est là, on est concentré, le stress, le machin, on n'est pas dans la relation à l'autre. Si on se pose la question de « qu'est-ce que je peux faire pour la mettre, elle, en confiance ?» Pour qu'elle ou lui se sente bien, ça va modifier notre attention et on va se sentir en lien avec l'autre. Ça va nous créer de l'oxytocine dans le cerveau, l'hormone qui nous fait nous sentir amoureux, l'hormone du lien. Et l'oxytocine fait baisser le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress dans notre cerveau. Donc plus on est en lien avec l'autre, moins on a de stress dans notre corps, moins on est pris par ces réactions de stress-là. Donc on s'intéresse à l'autre. Puis en plus, quand on s'intéresse à l'autre, on n'est pas focalisé sur tout notre stress. Et la réalité, c'est qu'on en oublie presque qu'on est stressé. Quand l'autre devient plus intéressant, Vraiment plus intéressant que notre propre stress, on a tous gagné. Parce que l'autre se sentira intéressante à nos yeux et on a tous envie de se sentir intéressant aux yeux de quelqu'un. Personne ne préfère écouter quelqu'un qui raconte à quel point il est génial et qu'il domine le monde et que machin, tout est magnifique. Non, on préfère clairement quelqu'un qui nous pose des questions à nous, quelqu'un qui va nous écouter, qui quand on donne une réponse va continuer à nous poser des questions, va s'interroger sur nous. Quelqu'un dont on sent l'intérêt pour nous, c'est tellement différent de quelqu'un qui juste nous montre qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est impressionnant. Donc mon conseil, c'est, si vous êtes timide, n'essayez pas de vous lancer dans une bataille intérieure pour vaincre la timidité. Ça, on abandonne, on s'en fout, on n'essaye pas de dépasser une partie de soi-même. On essaye que toutes les parties de nous viennent ensemble qu'on accepte ce qu'on ressente et qu'on se concentre sur l'autre, sur la personne et qu'on crée vraiment une relation. On n'a pas besoin de dire le truc parfait, on n'a pas besoin de la vanne, on n'a pas besoin du commentaire le plus intéressant ou le plus intelligent. Par contre, on pose son attention sur l'autre personne, on s'interroge sur elle et on se rend vraiment vraiment curieux de l'autre personne. C'est ça qui fait du bien à la relation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes timide Est-ce que vous étiez timide et vous avez réussi à transformer votre timidité Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux gens qui sont timides Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions sur la sexualité, la relation à l'autre, l'amour, n'hésitez pas à me les poser, le lien est dans la description. Je vous invite à retrouver mon livre « S'expérience, dans lequel il y a toute une partie sur la timidité et on parle vraiment de comment séduire, comment s'approcher de l'autre, comment lui poser des questions, quel genre de compliments lui dire pour vraiment la toucher ou le toucher. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description pour commander le livre S'Expérience. Retrouvez-moi aussi en conférence, en tournée. Le lien est dans la description. Si vous voulez me rencontrer en personne, c'est possible, dans les conférences. Je vous souhaite euh, beaucoup de chance dans vos relations amoureuses. Je vous souhaite d'être bien avec vous-même, d'écouter vos sensations, de mettre votre attention sur l'autre et beaucoup de bonheur. Euh, merci d'avoir regardé et à très très bientôt pour d'autres vidéos abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour ne rien louper. À très bientôt, au revoir YouTube